Merci Winman, content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. Vidéo très attendue des abonnés Winman. On parle ici de la marque Flower, avec la variété BC Vanilla Frost, a.k.a. Vanilla Frosting. Toujours un plaisir de vous voir. Je voulais remercier un abonné. On parle ici de... Time for 25, on parle ici de Graham qui m'a payé le Flower BC Vanilla Frost. Merci beaucoup, euh, Graham, merci beaucoup, beaucoup. Donc, si vous voulez faire comme Graham, me faire un virement bancaire et puis je peux me procurer le cannabis de votre choix. Et de cette façon, je peux vous remercier. Donc, Flower, est-ce qu'on connaît ça ici à Windman? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai fait une vidéo euh, dans le passé. Euh, le produit c'était Flower RX. Euh, là vous, le, vous allez me dire Flower RX et Flower c'est pas la même chose. Mais les deux par contre ils écrivent Flower, pas de E. Donc euh, d'après moi c'est sûrement la même marque. J'avais été vraiment déçu du de la marque Flower RX. Le produit que j'avais essayé, c'était le BC Ice Cream. Donc, encore une fois, ici, j'ai Flower, pas de E. Un produit qui commence par BC. Donc, est-ce que c'est la même chose? Le contenant n'est pas... Est différent. Euh, L'emballage, le, le, le, le produit en tant que tel est différent. Euh, ici, le contenant est très lourd. On dirait de la céramique, de la vitre. Très, très, très lourd. Donc, euh, le produit ici, c'est la marque Flower, distribuée par Rose Science Vie. Euh, exactement. Donc, Vanilla Frost, on connaît le Vanilla Frosting avec la marque Endo à la SQDC. Euh, Celui-ci, le Vanilla Frost, est pas fait par Endo, mais bien par Flower. Donc, plus précisément, c'est quoi du... Vanilla frosting, et eh bien c'est du frost OG Milan, frost OG croisé avec du gelato BX3. Euh, exactement. Si on regarde sur le site de Leafly, c'est Home Bold qui euh, ont croisé ces deux plantes. Le prix est vraiment moins dispendieux à la SQDC, euh, 30 et 60. Si on regarde sur le site de l'Ontario Cannabis Store, 39,95. Par contre, j'ai pas de photo. Euh, ici, j'ai le BC Black Cherry, BC Pink Kush. Donc, c'est pas le BC Vanilla Frost, mais quand même. 39,95 en Ontario, 10 dollars plus élevé, 9,9 dollars plus élevé. Est-ce que c'est vraiment le même Flower qu'on a ici? Ou ce serait le Flower RX? Aidez-moi avec ça! Aidez-moi avec ça! Est-ce que Flower et Flower RX, c'est la même marque? Est-ce que c'est le gamme, le bas de gamme? Euh, plusieurs personnes m'ont parlé de Flower ici. Euh, on avait le Black Cherry à la SQDC. Présentement, on n'a pas le Black Cherry. On a le Vanilla Frost et... On a un deuxième, une deuxième variété, Tropical Skittles. Euh, Graham, Time 425, euh, l'abonné qui m'a euh, payé le produit, m'avait donné le choix euh, entre deux cannabis et celui-ci que j'ai choisi. Donc, euh, taux de THC 25.3 sur une possibilité d'avoir entre 23 et 30. Donc, entre 23 et 30, j'ai eu 25. Taux de THC. Eh oui! Et eh oui, les terpènes, encore une fois, sur le site de la SQDC. Erreur, menteur, c'est pas les bonnes terpènes qui sont indiquées sur le contenant. J'ai le contenant dans les mains et les terpènes sont limonènes, cariophyllène, farnesène. Sur le site de la SQDC, limonène, cariofilène, myrcène. Donc, il n'y a pas la troisième terpène. Il y a une erreur, encore une fois. Pas capable de transcrire la terpène à l'ordinateur correctement. Pas capable de faire un copier-coller. Pas capable de, de, de, de copier. Pas capable de copier. Déjà trois ans et demi qu'il y a un paquet d'erreurs. Juste dernièrement, on l'a vu avec le Death Baba, euh, la troisième et la quatrième terpène, pinène, pinène. Donc, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Il ne faut pas se fier sur le site du gouvernement. Ce sont de la, c le cannabis, c'est une drogue, c'est un médicament. Euh, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On écrit n'importe quoi. Euh, T'achètes un pot de médicament, puis l'étiquette n'est pas bonne. C'est pas la bonne étiquette c'est, c'est pas les bons ingrédients. on s'en calisse! on s'en calisse! on s'en fout. fume! fume! fume! achète, fume! les ventes montent de même. that's it, that's it. OK. pharmacène, j'aime la terpène pharmacène. on retrouve le pharmacène le, dans le vanilla frosting de endo. donc, euh, on aime le pharmacène. ici, c'est un hybride à dominance sativa. Euh, par contre, le Vanilla Frosting de Endo, c'est un euh, hybride à dominance indica. Donc, le croisement de flower fait en sorte que euh, les terpènes nous amènent vers un buzz plus sativa, un buzz plus énergétique. Donc, c'est ça qu'on va voir immédiatement. Merci encore à Graham, a.k.a. time for 25 de sécurité. Vraiment un contenant très lourd, un contenant, on, on pourrait dire, haut de gamme. Euh, ça a de l'air bien, ça a de l'air bien. Oh, oh, oh, oh! oh. Pochette d'humidité, pochette d'humidité euh, Beauveda. Donc, on veut garder l'humidité à 62%. Des arômes qu'on connaît, des arômes qu'on connaît. Euh, si on regarde là, pour le visuel, on est à 30$ et 60$ ici, donc euh, avec l'augmentation, on a sûrement franchi la tranche des 30$. On regarde ça de plus près à la caméra immédiatement. Alright, on est avec le Vanilla Frost, The Flower. Euh, très beau cannabis, très bien. Givré, cocotte d'anse. On avait, euh... On avait une petite feuille là, c'est correct. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que ça se démarque des produits à 26-27$ comme Spinach, comme Omi C'est une petite affaire, ça se ressemble, ça se ressemble. L'arôme, c'est bien, c'est bien. Alright, c'est le temps d'en un. Alright gang, on est de retour avec le Vanilla Frost de Flower. Donc c'est vraiment un énigme pour moi, euh, la marque Flower... Et la marque Flower RX. Les deux ont pas de E. Je le répète. Je trouve ça un petit peu mélangeant. J'avais vraiment mis une croix sur Flower RX. Mais là, ici, Flower à 30 et 60. Euh, on va les grainer. On va les grainer. Allez, oubliez pas d'aller voir sur mon Instagram. On va mettre une super belle photo. Je suis vraiment aussi excité avec la farme hein, La fameuse terpène. Farmacène, on la retrouve souvent dans les cannabis là, qui ont un bon buzz euh, on se rappelle là, du Black Triangle de Cactus euh, vraiment c'est des, des bons petits cannabis là, quand même c'est pas l'arôme que je recherche à, à, à tout prix mais euh, il y a eu le Farmacène dans le Cactus il y a eu le Farmacène dans le Vanilla Frosting de Endo euh, on le retrouve de plus en plus, là, cette terpène-là, là, qui est vraiment, me, me, que je trouve ça vraiment très intéressant comme buzz. Pas nécessairement pour le goût. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aussi, euh, cette semaine, on a vu euh, le Wedding Crasher avec euh, Agropod. Euh, c'est sûr que c'est pas dans, dans mon top 10, mais c'est dans mon top 20. C'est dans mon top 20, euh, le Wedding Crasher de Agropod. Bon buzz man! Bon buzz! Euh, je l'ai pogné à 19% de THC Puis vraiment là, un très très bon buzz! Puis aussi cette semaine, on a fait le Dead Boba de cette arc cave collective Terreux! Terreux! Trop cher pour un, un, un goût terreux comme ça! Euh, mais j'ai passé à travers comme le Wedding Crusher euh, Ça fait du bien! Ça fait du bien là, de, de prendre des cannabis euh, Pas pire! Pas pire! Ça fait quand même euh, quelques temps là que, que je fais Weedman et puis des fois là, on, je suis des cannabis là, que, que, que je suis un petit peu déçu. là euh, Donc cette semaine, là, ça va quand même assez bien. Euh, Celui-là ici, ça va être un petit peu là, compétitif là, avec les deux derniers qu'on vient de faire. Ah, je l'ai pas. Je l'ai grainé et je ne l'ai pas euh, senti. C'est encore bon, ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Donc. Euh, merci encore à Graham. Et pour ce qui donne euh, le, les arômes naturels, citronnés, sucré, terreux. J'ai le goût là, du euh, citronné, un peu ici, de la limonène. On allume ça immédiatement. Donc en ouvrant le, le, le contenant, un peu déçu à cause du, euh, de la pochette d'humidité. Mais euh, l'arôme, euh, la qualité... C'est on, on va donner une chance encore à Flower, je crois. Complètement différent que le Banana Frosting de Endo. <rire> J'ai eu de la misère à l'allumer, puis là, il y a une porte qui est rentrée, mon homme. Farnesen, hein avec le limonène, c'est un mélange de, de cactus. C'est un mélange de, de ce que j'ai fumé cette semaine, je trouve. Wedding Crusher, cactus black triangle. <coughs> Écoutez, euh, c'est bien, c'est bien. Euh, je le mets aussi dans la même catégorie, là, comme je viens de dire, de, que le Wedding Crasher. Wedding Crasher, 29$. Ça ici euh, de Vanilla Frost, 30$. Ah, il me donne chaud, man. Farnesène, pour moi, là, c'est euh, c'est vraiment euh, efficace avec moi, Farnesen. On va essayer de lire là-dessus si on peut trouver ça rapidement. s S.E. Je le dis tellement souvent que je ne sais même plus comment l'écrire. Farnesène, farnesène terpène. faire Oh my god, faut que j'écrive ma date de naissance encore. Sédatif, calmant. On retrouve ça dans plusieurs choses. Le gingembre. Les patates. Dans la peau. Dans la pleure de pomme verte. Wow. Green Apple Skin. Bon, C'est un bon boss pareil. Euh, écoute. Je me demande quest ce qui va se passer dans les prochains mois, euh, dans le sens, qu'est-ce que je vais racheter On connaît mon numéro 1, le gélatomine de Tribal. Euh, des fois, il est pas toujours disponible. Euh, des fois, je fais des petits flashs dans des succursages, j'achète un 3.5, 2, 3.5. Euh, je me demande c'est quel qui va passer en avant entre le Vanilla Frost de Flower ou le Wedding Crasher de Agropod. Euh, deux, deux bons petits cannabis quand même. Pas déçu, pas déçu. Euh, pas déçu cette semaine là, des trois cannabis de la SQDC. À part peut-être euh, le crat collectif, cette râle à 39$. Là. Mais à 30$, là, euh, Flower, Vanilla Frost. Euh, Fermecen. Fermecen. Si vous aimez euh, le Black Triangle, le Cactus. Si vous aimez... Euh, le Vanilla Frosting, comme je te dis, il est, de Endo, euh, il est vraiment intense. Vraiment très goûteux. Celui-là, il est un peu moins goûteux. Un peu moins intense. Mais j'aime ai, bien. Elle aime bien quand même. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Donc, euh, la marque Flower. Flower, c'est pas terminé, Agropod, c'est pas terminé, donc euh, je pourrais comparer ça un peu avec euh, une petite coche en haut peut-être, de Spinach, une petite coche en haut de Omi, oh Omai. Oh donc euh, je suis content, content de voir Agropod et puis Flower, euh, peut-être une autre possibilité, une autre option là à la SQDC. Ah, je sais que moi j'aime pas Good Supply, j'aime pas Exo. Euh, j'aime vraiment pas du bon. Euh, j'ai laissé de côté Namasté. Donc il y a plusieurs compagnies comme ça. Là. Riff, c'est terminé pour moi. Plusieurs marques comme ça. Là, que j'ai vraiment mis une, un, un X, c'est vraiment terminé. Donc euh, cette semaine, deux, deux nouvelles marques euh, que je vais peut-être regarder s'ils sortent des nouvelles variétés qui, qui me seraient intéressantes. Euh, on parle ici de, de agropod et de flower. Donc euh, merci encore là, euh, à Time for 25, à Graham et euh, je vais terminer euh, mon vanilla frost BC vanilla frost euh, tranquillement. Il me reste deux trois puffs. Merci à tous et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!